Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est Nathalie de Yornaise. Euh, avant de débuter, si vous ne l'avez pas vu à la vidéo précédente, j'ai enfin remis à jour ma formation d'initiation totalement gratuite. Donc c'est une semaine de formation, on va voir et eh bien une pause complète que vous pourrez réaliser sur vous-même. Aujourd'hui je me suis lancé un défi un peu fou, c'est-à-dire réaliser moi-même une capsule, euh, une capsule gel Donc euh, voilà, qu'on qu va pouvoir poser sur ses ongles. On va voir ensemble si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et je vais vous montrer toutes les étapes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc je vais commencer par choisir une capsule à la bonne taille. Pour cela, je la place sur mon ongle pour vérifier si la taille est bonne. Quand vous avez trouvé la bonne capsule, on va mettre de l'acrygel. Donc euh, à l'intérieur de la capsule, voilà, vous pouvez en rajouter toujours un, un, un petit peu plus si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de produits. Je prends un peu de liquide. Avec mon pinceau à acrygel donc je viens le tremper dedans j'enlève bien le surplus et si nécessaire je peux même euh, enlever le surplus sur mon petit papier là la quantité me paraissait plutôt bien donc je commence à modeler ma capsule donc là c'est mon tout premier essai donc de cette capsule euh, américaine si on veut qu'on va essayer de faire euh, de faire soi même donc là je la fais catalyser donc là c'était mon tout tout tout premier essai. Et une fois que ça a bien catalysé, donc pendant deux minutes environ, je vais venir donc la déclipser si on veut. Je ne sais pas comment dire, la décapsuler euh, donc de ma capsule, la, la faire sortir tout simplement. Et donc là on voit qu'il y a un petit peu de matière sur les côtés qu'on va pouvoir retirer ensuite. Donc là j'essaye sur mon ongle donc en fait je ne l'ai pas vraiment jusqu'à la cuticule hein. et là je vois qu'en fait j'ai trop de matière sur, euh, sur les côtés donc deuxième essai <rire> cette fois-ci je vais mettre peut-être un petit peu moins de produit mais surtout je vais l'étaler beaucoup mieux donc là nouvelle opération on prend du liquide on essuie sur le côté puis sur, euh, donc sur mon support donc c'est un, un papier un tissé tout simplement. Et donc je viens. Ben, simplement répartir la matière de manière beaucoup plus fine alors là je vois qu'il y a un peu de liquide qui commence à sortir euh, de, de mon pinceau là vous allez le voir un peu mieux donc là j'hésite pas à essuyer nouveau mon pinceau euh, dès que vous voyez que vous avez trop de produits n'hésitez pas là une fois que, euh, que l'application est faite je passe bien avec le pinceau derrière pour vous montrer que c'est tout en finesse vraiment très très fin il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de matière une fois que j'ai vraiment l'impression que, euh, que que la quantité est bien et surtout que ce soit assez fin sur le, sur les côtés et eh bien je viens catalyser encore une fois pendant deux minutes et je vais faire la même étape c'est à dire de venir la déclipser voilà je je m'aide un petit peu de mon ongle pour pouvoir venir la faire sauter donc là voilà comme toujours on a un petit peu de matière sur les côtés, un tout petit peu de matière sur le haut, c'est pas très grave, on peut venir le retirer comme ça. Alors je voulais pas utiliser de lime pour pas avoir de, de poussière dessus, voilà je voulais le laisser comme ça. Et donc euh, là on vient vérifier, donc là c'est déjà un petit peu mieux, là en appuyant un petit peu on arrivera à, à l'adapter je pense donc ce que je vais faire à présent c'est choisir un gel là je l'ai choisi un tout petit peu plus clair mais idéalement ce serait bien de, de choisir un gel ou même un acrygel, hein, ça fonctionnerait aussi euh, de la même couleur donc euh, voilà, moi j'ai voulu tester euh, à, si déjà on est dans le test hein, en mélangeant donc, gel et acrygel pour voir ce que ça pouvait donner mais c'est vrai que si la couleur est plus proche, c'est mieux donc voilà, je vais appliquer mon gel là on est sur le Magic Gel Vraiment un gel que j'adore, qui s'adapte qui à tout. Et donc, avant de catalyser, je viens positionner ma capsule. Donc, qui va nous servir de rallongement et de, de construction, finalement. Voilà, je viens bien appuyer. Si jamais on manque un peu de produit, on peut en rajouter un petit peu sur le haut. Et quand ça nous semble plutôt bon, ben je vais venir encore l'ajuster un tout petit peu et venir le catalyser. Une fois qu'il a catalysé, je vais venir le combler un petit peu par en dessous pour avoir quelque chose d'un peu plus épais, puisque comme vous l'avez vu, on a dû faire une capsule très fine pour qu'elle s'adapte. Encore une fois, je viens catalyser par en dessous, passer mon cleaner au-dessus, en dessous, bien enlever le film de dispersion. Et je vais venir à présent donc limer la, la démarcation entre mon gel et mon acrygel. Attention de ne pas trop limer à ce niveau-là pour ne pas faire de trous, tout simplement. Voilà, je viens limer maintenant mes parallèles. Des deux côtés, je repasse un petit peu sur ma cuticule, enfin sur le haut de mon ongle. Là on voit donc que sur le milieu je ne suis pas passée, je vérifie mes côtés qui sont plutôt pas mal. Et sur le milieu, ben, finalement je pas grand chose à faire, je vais juste passer un coup de bloc euh, polissoir. Voilà, je viens à présent avec le cleaner enlever la poussière. Je vérifie et une fois que ça me paraît correct, eh bien je viens passer mon top coat shiny qui va me permettre donc d'avoir une finition brillante. Donc il n'a pas de film de dispersion. Donc j'aurai juste à le catalyser et mon ongle sera fini. Voilà, donc je l'applique bien, je vérifie avec le fil de lumière. Et voilà le résultat final. Donc plutôt concluant pour le coup, pour un essai un peu fou. <rire> donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura euh, permis eh bien, de, de découvrir quelque chose et de, de peut-être euh, voilà, faire place à un esprit un peu plus créatif. Et donc, euh, j'espère que vous allez tester Voilà, voilà ces, ces petites capsules sur vous-même et, et me dire ben, ce que vous en pensez. Vous retrouvez comme toujours tous les produits sous cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye les filles.